Bonjour, bienvenue à ce 89e épisode de Vite Pasteur. Cette semaine, pour une raison ou une autre, j'ai été extrêmement efficace. Nous sommes vendredi matin et j'ai presque terminé toutes mes tâches de la semaine, ce qui n'est pas habituel pour moi. Peut-être que c'est dû au fait que je débute mes vacances euh, lundi prochain et j'aimerais que rien ne traîne j'aimerais pouvoir amorcer mes vacances l'esprit en paix pour être honnête ça va être la vraiment la première fois que je vais prendre des vacances depuis le début de la pandémie euh, saint claire a débuté en avril 2020 et On a continué durant l'été. Euh, J'ai pris euh, quelques semaines en août 2021, mais nous sommes demeurés à la maison essentiellement, et c'est difficile de décrocher lorsqu'on travaille de la maison. Euh, cette année, cela va être différent. Nous allons passer quelques jours à Québec pour visiter ma belle-famille, qu'on n'a pas vue essentiellement depuis un an. Ensuite, nous serons une dizaine de jours dans la région du centre du Québec, qui euh, n'est pas le centre géographique du Québec. Mais bon, nous allons faire un peu de tourisme et surtout, nous allons nous reposer. Le but est de recharger les batteries. Parce que septembre, il y aura beaucoup de choses qui s'annoncent. Un junior change de cycle scolaire. Il débute son école secondaire dans un, nouvel, dans un nouvel établissement. Mon épouse est en sabbatique, ce qui veut dire pour elle, travailler sur l'édition d'un livre et en écrire un autre. Et moi, j'aimerais entreprendre avec vous... Une réflexion plus approfondie sur le ministère qu'on a accompli ensemble à Sainte-Claire. J'ai déjà mentionné mes réflexions dans des messages précédents. Le but, ben l'Église Sainte-Claire a débuté sur les chapeaux de roue, j'ai dit en avril 2020 parce que, bon, c'était la pandémie et on percevait un besoin pour ce genre de ministère. Maintenant, deux ans plus tard, on a du vécu, on a essayé beaucoup de choses. C'est le temps peut-être de faire une évaluation de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Euh, qui sommes-nous vraiment? Que voulons-nous euh, devenir? Quelles sont les valeurs qui nous définissent? Je vais vous donner un exemple. Euh, je possède un iPhone. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres téléphones sur le marché qui sont vraiment moins chers et beaucoup plus performants. Mais j'ai quand même choisi l'environnement d'Apple. Et ce n'est pas parce qu'il m'offre un téléphone rouge, là. Il euh, y a quelque chose de plus profond. Il y a des valeurs, il y a une façon de penser. Il y, y a plein de choses qui me rejoignent. Et euh, c est, c est, essayer d'identifier ces choses-là dans un processus pour identifier ce genre de choses pourrait être intéressant, je crois, pour Sainte-Claire, pour essayer de mieux nous définir. Euh, Lorsqu'on essaye de faire de la publicité, lorsqu'on essaye d'inviter des gens, euh, seulement de leur dire « Hey, on a un office religieux le dimanche soir sur Internet », bof, <rire> bof, c'est quoi l'intérêt? Mais si on est capable de dire « Bien, nous, c'est telle chose, telle chose, telle chose qui sont essentielles pour nous qui sont vraiment au centre de ce qu'on qu veut faire, de ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir, là, c'est peut-être plus intéressant, c'est peut-être plus attirant. On parle de valeur, on ne parle pas de véhicule, on ne parle pas de technique, on parle de valeur, on parle de nous. Donc, c'est ce genre de processus que j'aimerais entreprendre en septembre, je vous en reparlerai, euh, J'aimerais peut-être avoir euh, euh, des moments ensemble où ce qu'on peut parler de ça, on peut échanger des idées, puis de voir ben, qu'est-ce qui émerge de ça d'une manière organique. Euh, pas nécessairement un, un processus, bon, étape 1, étape 2, mais on discute. On voit où ce que ça nous mène, ces discussions-là. Comme j'ai dit, je vous en reparlerai en septembre. D'ici là, ben je serai en vacances. Les services religieux de Sainte-Claire ben, vont continuer tout au long du mois d'août. L'horaire, les animateurs et tout, c'est dans l'infolettre. La pandémie de COVID ne prend pas de vacances, alors faites attention à vous. Nous allons faire également très attention pour revenir en santé. On devrait se revoir pour Vite Pasteur dans quatre semaines. D'ici là, faites attention. Bye-bye.